Hello Ça faisait longtemps, hein. Bon, en même temps, avec tout ce que je fais en ce moment... Bon, c'était juste pour vous dire que... Il y a une nouvelle arrivée chez moi, chez les Plumes noires. il y a une nouvelle arrivée, et... Euh... Je voulais faire une vidéo pour en parler. Je suis en train de faire une vidéo pour en parler, mais c'est long, et... Comme je fais beaucoup de choses en même temps, j'en profite pour en faire un petit truc rapide, et vous proposer de vous présenter corax. <rire> Euh, rapidement, oh, salut, voici corax n'est-ce pas Plume noire et corax. Et euh, avant de faire la vidéo, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Je répondrai aux questions dans la vidéo. Petit <rire> gars. Hein Petit gars. Voici Korax. Oh t'as chaud mon gars Tiens, moi oh, aussi j'ai chaud. Tiens. Voilà. Cerise T'es chaud, la vache <rire> Bon... Eh ben, à plus